Pour ce défi, nous allons explorer les blocs de la catégorie capteur. Alors, dans le premier énoncé, on nous demande si un objet est placé devant lui. Donc, si un objet est placé devant Ozobot, que se passera-t-il? On lui demande de dire le nombre 5. Donc, nous irons dans les sons et nous allons choisir dire un nombre. Ce sera possible de sélectionner le nombre souhaité. En l'occurrence, 5. Euh, il allume sa lumière supérieure en rouge. Donc, la lumière supérieure, on retrouvera ça dans les effets de lumière. Définir la lumière de la lumière supérieure, on la laisse en rouge. Et il recule de 5 pas. Donc, dans les mouvements, on vient prendre le bloc de déplacement. Et cette fois-ci, on ne souhaite pas qu'il avance, mais qu'il recule. Donc, on va à l'arrière, 5 pas. Et ensuite, la lumière doit s'éteindre. Donc, on retourne dans les effets de lumière et on va faire éteindre la lumière supérieure. Voilà pour le premier énoncé. Dans le deuxième, euh, il est demandé que euh, s'il y a un objet placé devant le robot, donc encore une fois, capteur, qui pourra voir s'il y a un objet derrière le robot, il allume ses lumières avant. Donc, dans les effets de lumière, au niveau 3, on a ce bloc qui apparaît. Donc, euh, Ozobot autour, euh, comme de sa ceinture avant, a différentes lumières. Elles peuvent allumer toutes d'une même couleur ou on peut venir choisir euh, de les faire allumer dans la couleur de notre choix. Donc, voilà. Euh, on fait un son. Donc, dans les catégories son, on a une panoplie d'éléments qu'on peut venir choisir donc euh, moi je vais prendre le premier, vous pourrez les tester on va dire qu'il rit cette fois-ci euh, et il avance de cinq pas donc toujours dans nos mouvements on va avancer cette fois-ci de cinq pas et les lumières vont aussi s'éteindre par la suite donc effet de lumière et là il y a deux blocs qui sont similaires la lumière supérieure qui est le premier bloc mais les lumières avant, qui est le quatrième bloc. C'est celui-ci dont nous aurons besoin. Pour terminer, on souhaite que euh, Ozobot fasse ses mouvements autant de fois qu'on placera un objet soit devant ou derrière lui. Alors, à ce moment-là, les boucles seront utiles. On pourra faire répéter toujours ces blocs-ci. Et nous aurons le programme qui permettra à Ozobot de faire tout ce qui lui est demandé juste ici. S'il y a un objet devant lui et s'il y a un objet derrière lui, il fera les actions que nous avons programmées.